Donc attends, on en est où là On en est que je dois aller acheter une, une AKU Et on Mais est parti Mais il y, y en a une en bas en fait Donc attends Ouais, ouais, je vais la prendre en bas T'as quoi comme atout Masto, c'est tout comme tu m'as dit Ok Bon bah... Rebonjour à tous Et bah je crois qu'en fait l'enregistrement d'avant il a foiré Donc du coup on est dans un défi on est dans un défi de Spartiad, donc on est en duo et je suis avec euh, Karim Scoopy. J'espère que j'ai la bande d'avant quand même, que vous ayez la présentation. Sinon pour faire en 2-2, c'est c'est un bon gars qui vient d'ouvrir une chaîne YouTube tout simplement et qui joue un peu dans le même délire que moi, crime tout simplement. Et donc euh, il fait partie de la bande. Et... Voilà, donc on fait un défi euh, sur Origine. Il y a les Templiers qui déboulent. Euh, donc là on en est où en fait Ce qu'on a fait c'est qu'on a créé le bâton. On a créé le bâton devant, on a créé le bouclier. Donc, tout ça s'est fait euh, assez euh, rapidement en fait, puisqu'on crée le bouclier vite fait, on prend les, bâtons de vent, les pièces du bâton de vent, on construit vite fait. Par contre, il l'a amélioré. Ça veut dire que là, on a pu qu'aller le poser en bas et créer les hommes de zombies. Donc là, on va aller directement dans le défi. Vas-y, viens avec. Euh, bah, vas-y, viens. Attends, vas la pierre elle est poser gens. en bas Ouais, ouais, t'inquiète. Ouais. Bah, vas-y. Je la euh, dessus en fait. Donc, je vous explique à la base en fait, la première arme qu'on a pris, c'est la KU. Et donc, en fait, on va directement. Euh, Agartha, enfin Agartha dans les heures, comme j'ai dit, dit à Karim ça s'appelle pas Agartha c'est les heures Agartha c'est quand, c'est où on va quand on est, quand on termine le secret Ce beau bâton ouais. Donc en Mais fait je suis maintenant, sec. maintenant ce qu'on va faire c'est, on va faire les guerriers du vent mec Ça veut dire qu'on va rester que dans la zone du vent Tu vois la zone du vent c'est ici, on reste que dans la zone du vent, là par là, ici on a le droit par on a les putains de pierres qui tombent du ciel Et ça ça les un petit peu Mais bon il y a des moments où ça va être facile et des moments où non Et donc une fois que son bâton il sera prêt Il va le récupérer Donc lui comme à tout il a que masto Et moi j'ai masto et passe passe Puisque j'ai eu de quoi faire les points Et que lui il a le bâton devant et moi je ne l'ai pas Donc on a aussi un bouclier Un bouclier chacun Et quand on meurt on ne va pas retourner chercher les boissons C'est jusqu'à la mort Zombies. Ah, aïe. ouais, t'as un centre zombie toi, aïe. aïe! Aïe, aïe, aïe! Mais de toute façon, j'ai pas de. Tu sais que j'ai pas d'armes, j'ai pas d'armes là! <rire> et je suis avec toi, j'ai pas d'armes, hein. j'ai rien! Elle <rire> <rire> <herpille> se un coup! Tu <rire> t'es enculé, t'es encore en train de zombie là! <rire> ouais. Ah, mais je suis à poil, hein. j'ai vraiment pas assez pour acheter Mais fais, fais, fais des mille, points quoi. et t'as une lacaille ici! Eh, hey, ça stream où là les gars? Ça stream ça, pas, stream pas là, encore, là, là, là. on va stream après. Putain, mais moi je suis là comment tu cherches partout là? <rire> oh là là, c'est la folie! Vas-y, faut que ton putain de bâton il soit prêt là. Non, je vais pas me faire doser moi. Oh là oh, là. Ah putain. <rire> c'est ça qui est bon. <rire> ouais mais il manque 50 points pour avoir la KU. Eh <rire> hey, mec, ton bâton il est prêt. Ouais, ah bah, bah c'est bien ça. <rire> mais du coup tu vas pas avoir ma stomach Pourquoi eh, Attends vas-y moi faut que je dédose. Parce que... Parce qu'on va pas le rechercher. Sérieux Bah ouais. Je suis surpris. Pourquoi non, non mais je attendais pas à faire un truc pareil. Je <rire> vais <J> serpiller. Vais <rire> c'est bon ça non Vas-y <rire> C'est ju juste... Voilà. Juste, juste. Maintenant je suis ok, tu vois, t'as le bâton de vent mais t'as pas masto. Ça, ça va, c'est plutôt pas mal. Améliorer le bâton de vent, tu vois. Du coup, c'est... Voilà, on a... on a... Oh merde. <rire> du coup, on a un joueur qui n'a pas masto. calte cal cal au mur, cal toi au mur, s'il te plaît. Ici Ouais. Ce serait plutôt sympa. Tu vas les paquer Ouais, bah ouais. Ah bah, ouais J'ai pas de masto, j'ai rien. Bah j'ai pas de masto, j'ai rien je Obligé de passer par, par et Vous le package après ou le défonçage problème. Ouais, ici on sort des bonus, hein. Ouais, mais je vais pas pouvoir rester là tout le temps. Il y a, y a des zombies qui tombent de là. Oh, putain. Ah putain, ah, je l'ai pas vu venir lui. Attends, <rire> eh, faut pas que je gros parce que si je on doit tout recommencer. Et non, ça, c'est pas, pas bon. Non mais le mieux c'est que j'aille chercher un putain de masto non, bien, non, NON NON NON NON NON T'as qu'à qu'à pas mourir Ah mais c'est toi qui prends un centre de On prend pas les sangs zombies dans hein, si un les Allez Je vais mourir cousin Allez Et là tu vas perdre le bâton de vent Oh là. la là. Faut que je te ranime à tout prix Ouais il va se replacer en bas dehors Cours eh, mais t'as intérêt de me réanimer! Hein. Putain, j'ai plus rien! NON! Oh là là. Il m'a oh réanimé ouais, avec pousser. le bâton! C'est si la, la folie! J'ai réussi, c'est la grande folie! L'action, elle est dite de la NBA là! Ouais, ah, ouais. Un geste de grande classe! En plus c'est chaud avec le bâton de réanimer tout! La tête d'OM, énorme là! Il est, énorme. La est Tu vois le niveau maintenant, je hein. suis resté dans mon bras si longtemps! Oh, <rire> eh, vas-y! C'est un défi de Dagro, gros, la vérité <rire> Cours, cours, cours, cours, cours, cours Tu peux Oui Dose-les Voilà C'est ça qu'on veut Et vas-y, maintenant tu sais quoi On les dose, parce que maintenant tous les deux on n'a pas masto Donc tu te mets là avec ton bâton et... Tu les défonces Oh l'action mec Elle était folle hein. Celle-là là, là Mais t'es ouais. fou celle-là, ça va être une vidéo, à elle toute seule. Ce <rire> sera pas le dernier non plus. <rire> tu sais que si tu te fais doser, <rire> je vais me faire enculer à coup sûr, je crois. <rire> T'as de... bu le bouclier. Ah ouais? Vas-y, dose! Ah mais comme ça, un coup comme ça en plus tu les fauches Ouais ouais, c'est pour ça que... <rire> Ils ont vu. Oh attention, on fait pas de béton gros <rire> la folie Fais des points, fais des points Aïe aïe aïe aïe aïe aïe Oh aïe ouais C'est plutôt pas mal D'ailleurs j'ai fait un carnage au fusil à pompe pour moi. Attends, attends, mais... attends, attends, oh en pas être en train de faire un peu de Oh non Oh putain non c'est la Eh non attends pas, c'est vous C'est ma map, c'est chez moi là, putain, c'est mes terres. C'est mes terres, c'est mes moutons, je vais traiter mes propres bêtes. Attends, Tu vois Non t'aurais dû le je... garder gros. Non on va garder la beubon, t'inquiète bien Vu, franchement, c'est encore ouais. mieux sans masto, limite, c'est plus marrant. Ouais, ouais. <rire> mais par contre, passe pas. Il faudrait le donner au mec qui a le bâton parce que je un bâton. T'es un baiser, passe, toi. Il m'a dit, il m'a dit, dit, je veux pas faire de commentary. Le mec, à chaque fois qu'il meurt, c'est ça me fait rire de fou. Il crie comme Odin crime mais non. <rire> mais pour en tuer qu'un quoi, t'as bien vu là. Ah ouais bah putain Oh là là Les guerriers du vent Faut être niqué lui hein Ouais ouais D'accord, d'accord, d'accord, avance, avance, avance. Putain, c'est chaud là. Eh, hey, mode Ouais. Ton micro il fait la folie. Bah voilà qui fait rien. <rire> oh, on dirait carrément. <rire> oh, t'es malade. Mais je suis concentré, de sais, concentré. Les deux ils sont tout le temps à dire Ouais, oh, non, mon micro il y a rien. <rire> ouais, ouais, j'ai plus ouais, pris c'est pas moi On est plutôt pas mal Ouais, ça va Marc, j'ai besoin de toi Tu peux me mettre le truc dans la bouche et me mettre un coup de briquet <rire> <rire> Non, ben non, je suis en pleine partie là C'est la folie C'est très bien quand j'ai pas masto, faut que t'allumes tout, vas-y Merci Ah ouais. Bah ça... Oh la la folie, la folie, la folie, qu'est-ce qu'il veut lui, il va dans la tornade Tu sais que tu peux prendre la carte en deuxième arme peut-être Éventuellement. Ah la prise. <rire> j'ai pas fait <rire> Ah non, il a peut tête de mort, je le cut et je Ah peux... c'est bien ça N'importe quoi Heureusement que je suis en centre zombie. Oh non, oh, eh C'est dinguerie ça Attends par contre, essaye de pas recrever direct. Là j'ai vais pu être en sang non ouais, eh, enlève le truc de ta bouche mec. Mais non, même pas ça, même pas ça, en fait je me, je me réveille je suis rouge tu vois. Et... Eh ah vas-y, eh, shoot les là, shoot les, voilà encore. Ils arrivent oh, ils sont Oh là là, attends il y en a oui. un peu partout là. Pourquoi shoot. Je peux pas shooter comme je veux parce que faut que je recharge. Ah oui c'est vrai. Oh ouais. <rire> Là, je me retourne si j'avais à boucler mais j'en débloque pas Et hey, il est énorme ce défi, je rigole de fou, il est bien Là, Il est pas mal hein. On va créer la porte du temps Non, je vais sortir par hasard sans faire exprès tu vois Ah euh, non mais sors pas, ah bah non, de toute façon tu peux re rentrer sans faire exprès aussi, direct ouais, c'est pas faux Eh <rire> hey, ça one shot plus C'est beau non, la porte des étoiles, L'œil de sauron Ouais, je recharge, je recharge, je suis dans la merde. Oh. Putain! Je suis là, je suis là, je suis là. Hey, il est Panzer! Ouais, j'ai pas entendu. <rire> <rire> Vas-y, Panzer, il déboule ici. Eh, hey, mais t'as déjà fait le secret dans les. Oh le secret. Oh. Le, le secret d'Agartha est. Dans les hautes manches, en fait, t'as des zombies qui traînent de la fumée rouge. Oh oh oh C'est oh, oh. oh, là oh, la fouille, je t'en charge. T'en le temps que je recharge. Oh non Oh Énorme non. <rire> Il est violent le défi Attends. C'est le dernier. Ah non. La folie. Il me plaît, il me plaît. Ah. Il est super cool. Plus, t'as à l'heure, t'es fou, toi, l'action du bâton là. Plus d'autres actions, il y en a des biens là. <rire> C'était comme si tu faisais un rover au tennis, tu sais, le long de la ligne. C'était magnifique avant de tomber. Tout. Petite bastesse. <rire> c'est <rire> ça en plus, je veux dire Mais le truc, c'est que j'ai. temps que je calcule. J'ai calculé debout, que j'étais ouais. en vie, je me suis cassé. J'ai cru que j'allais me faire enculer. En plus, après, pas qu'à, j'étais réanimé. Hop, oh. oh, bon, magnifique, tout fic. Tant de recharger avant que ça revienne. T'as plus de bouclier, gros, KO hein, retourne top lui maintenant. Ah, hey, y'a le. Ouais, Vas-y, pas alors, tu les J'allais sauter dessus comme une hyène. <rire> fais le tour, fais le tour. Tranquilou on y va. Je savais que une... Tranquillou, il a dit, il les shoot avec son grand bâton. Pour, oh Ohlalala, je dois recharger, je vais tomber, ça y est. A euh, chaque fois que je dois recharger, je, je tombe. Repars direct tout droit, gros. La se, toi, le sang de zombie il se si il casse. Il se casse le sang de zombie. Aïe. Mm, ça pue. Et bah ouais, parce que je, je me relève, je recharge. Aïe, je suis mort. Ah ouais, ouais, ouais c'était chaud. Euh, dommage, dommage, dommage. Non, ah ouais, c'est ouais, ma faute ouais, ouais. parce es que chaud. je suis tombé dès le départ, tu vois. Oh calme, mais ça se trouve, mec, en campant, tu, sais, tu peux faire carrément plus. Exactement. Bon en tout cas c'est la fin Attaqué. du défi pour, euh, pour vous, euh, nous on, on, bah, on avait bien parlé, je bien sais pas si on oui. a tout le commentaire du début, en tout cas j'ai bien kiffé la partie c'était violent ah ouais, c'était bien c'est court cool et c'était bien c'était sportif ah, okay. c'était du sport mec fallait courir ah, franchement j'ai les mains moites là franchement non. regarde marge <rire> <rire> ça brille ah, on fera autre chose une autre fois bah là déjà on va faire une autre partie mais ça c'est le défi de tu vois c'était une petite euh... C'est la partie, c'est la partie, euh, la partie spéciale, tu vois. Et après, les autres, c'est comme d'habitude, on joue à oh. tout. Donc, voilà. Donc, si vous voulez euh, reproduire le défi et faire plus que nous, je sais pas combien on a fait, 17, 18, on a 17. Fait 17, 17 ouais. voilà, donc, si vous voulez faire plus que nous, allez-y, envoyez votre vidéo sur votre chaîne. Moi, je passe commentaire, like, ça vous fait plaisir. Et puis, euh, sinon, bah. Ouais voilà, sinon bah passez voir la chaîne à Karim et puis euh, bon, on vous dit à la prochaine pour un nouveau défi euh, avec quelqu'un de avec quelqu'un d'autre toujours comme d'habitude. Voilà, à plus tard, ciao ciao, ah, ciao, ciao.